bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet aujourd'hui nous continuons toujours avec l'élément galerie euh, la dernière fois nous avons présenté pas mal de, euh, de fonctionnalités aujourd'hui nous continuons avec la bordure ok la bordure c'est quoi c'est le trait qu'on va mettre tout autour donc je sélectionne le trait je mets le type Là ici c'est la taille du trait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 Okay. Donc on ne voit pas trop ça, mais avec ça, moi je vous montre juste les couleurs. Euh, vous sélectionnez le type de trait qu'il vous faut. Okay. Si vous voulez arrondir les bords, vous, vous avez aussi la possibilité de le faire. Là, par exemple, je vais mettre du 10 partout. Alors, du 10, du 10, 10. Ok, donc voilà, vous pouvez arrondir les bords. Euh, si... Euh,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 Euh, si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que l'agence web AWDE, nous avons mis en place une formation gratuite hein, pour vous permettre de le faire. Pour, pour cela, vous pouvez aller sur notre site AWDE.fr, vous scrollez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton c'est marqué « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre compte et créer votre site en ligne. Si vous voulez qu'on crée votre site pour vous parce que nous sommes une agence web, ce que vous avez à faire, c'est de nous envoyer un message via ce, notre formulaire en cliquant sur ce bouton. Ou envoyez-nous un mail euh, à cette adresse, mail-là, ou appelez-nous à ce numéro. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram ou YouTube. à Tape moi agence web AWDE. Bye bye.